Donc à la guitare je peux jouer soit aux mains, donc comme ça, aux doigts pardon, soit utiliser ce petit truc en plastique, un médiator, ça me permet de jouer différemment. Je m'appelle Hugo Corbin, je suis guitariste, j'habite à Montrouge. Et aujourd'hui, j'étais venu présenter euh, la guitare euh, donc électrique et le jazz euh, à l'école de Renaudel. Et donc je leur ai parlé un petit peu, on a parlé un peu de, de, de jazz, j'ai parlé de, de la guitare, j'ai amené mon matériel. Euh, et on a, euh, on a essayé de, de, de faire un peu de musique ensemble ce matin. Un, un ampli. Donc l'ampli ça fait quoi Ça permet à ma guitare d'être entendue, d'avoir un plus gros son. Par exemple, là je vais vous montrer. Là je joue, vous m'entendez ou pas oui. Mais bien ou. Pas trop. Bof, vite fait. Hein. Ok là je vais mettre avec l'ampli. Là vous m'entendez mieux quand même. Donc là l'ampli ça sert si par exemple je joue avec euh, batterie, basse, enfin euh, plein de monde. On non, c'était une super matinée. Là, j'avais eu deux classes ce matin, donc une classe de CE2 et une classe de CM1-CM2, et tous les enfants étaient euh, super réceptifs, super attentifs. Et en... souvent, dans les ateliers que je fais, je demande beaucoup de participation. Enfin, on chante, on tape dans les mains. J'aime bien poser pas mal de questions, savoir un petit peu eux ce qu'ils qu pensent. Et euh, tout le monde a beaucoup participé, euh, a donné, donné son avis aussi. Et puis euh, était ouais, très à l'écoute, très réceptif des, des, des choses que je pouvais euh, leur demander de faire. Et donc c'était, enfin euh, Quand ça se passe comme ça, ça se passe souvent comme ça, mais là c'était particulièrement agréable à faire. Donc c'était euh, une bonne expérience pour ce matin en tout cas. Non, par exemple, je vais essayer ça accords qui défilent derrière donc, je savais pas que j'allais jouer ça par exemple Ou je peux euh, je vais me dire par exemple je vais faire très peu de notes donc je vais choisir et j'attends je veux dire ouais faut qu'il se passe un truc là que ça je vais, je vais jouer des, des choses et vous allez les chanter d'accord oui. <musique> Là j'ai différents groupes, j'ai mon quartet où on a sorti un, un disque il y a maintenant deux ans, où on en prépare un deuxième. On avait joué euh, pour ce qui est de Montrouge, on avait joué à Montrouge dans le cadre des programmations de la médiathèque, qui était un, un super moment aussi. J'ai pas mal de choses différentes. Enfin, euh, un groupe avec le batteur qui joue dans mon quartet, qui s'appelle Sergian Ivanovic, on a un groupe où on joue de la musique, des, des arrangements de musique des Balkans, de musique grecque. Macédoine, enfin pas, pas mal de choses différentes, le jazz, chansons euh, et, euh, et pour Xenos par exemple des choses un peu plus rock, enfin pas mal de, pas mal de choses différentes.